Donc il chaisseur bah, redescend pour les, les d'escalier, oui, hein, ouais. il redescend, il rejoint ses amis de rentrée et décide d'aller de, de, bah, explorer la cave, puisqu'après tout, on n'en a pas fini avec cette histoire, allons explorer la cave. Ce en quoi les autres répondent par « on pourrait rentrer à la maison sinon ». Oui. On pourrait aller au éventuellement. Voilà, on pourrait faire des choses autres que dans la cave. Donc, bon, Henry Adams, une fois de plus, se prend de, de, de, quand même de pitié un peu pour Worcester elle se dit que quand même, c'est un, un petit peu pas très sympa de le laisser de le le club <rire> le quand même, l'aîné du groupe, hein, ah, oui, le, pas, pas grabataire mais quand même d'un ah, certain âge. 64 ans, c'est ça euh, 65, ah oui. 50, voilà. donc voilà. déjà pas mal euh, vénérable surtout en 1928. Oui, oui, oui, oui. Ouais, ouais. Peut-être ouais. un peu malade. Il marche avec une canne, d'ailleurs. Il marche avec une canne, mais est encore assez athlétique. Voilà. Hein, et tout. Hein. C'est un homme d'affaires, donc il a, qui s'est entretenu. Euh, donc décident tous les deux d'aller de, visiter cette fameuse cave euh, qui était quand même l'objet de notre curiosité depuis le début de, de nos premiers entretiens et de la découverte du cimetière. Donc, nous allons dans cette cave, nous découvrons une première pièce, euh, donc une volée de marche hein, euh, assez, euh, assez raide, euh, et nous découvrons une, une, première, euh, une première cave, on pourrait dire, ah, oui, avec euh, quelques, quelques pylônes, hein, quatre oui. pylônes, euh, supportés, euh, bah, les deux autres faisant partie du mur d'ailleurs. C'est ouais, ça, on voit, on voit donc une, voilà. une cave, hein, somme toute euh... classique, et, et excavée euh, à terre battue quand même. Terre battue et les, et les murs en grosse pierre jointes avec du mortier. Euh... Euh... c'est ancien Donc, bon, rien d'inquiétant, puisque la pièce est strictement vide, même si nous nous qu'il y a quelque chose d'autre à voir, la, cette pièce-là est strictement vide. Nous trouvons quand même une porte, euh, entre les deux pylônes, justement, que nous ouvrons. <rire> euh... même, même pièce, mais la moitié de la taille, euh, et cette fois-ci, donc, avec la moitié des pylônes, évidemment, mais la, la configuration est la même, comme si la pièce avait été coupée en deux d'une certaine façon, et nous trouvons de une nouvelle porte hein, sur l'autre le <rire> le, moitié. Tout aussi dire, métallique. Hein, tout aussi métallique, métallique euh, rigoureusement la même configuration, sauf que la pièce fait la moitié de la taille de la précédente. Euh, nous tentons de l'ouvrir et là, nous découvrons à notre euh, grand désappointement que <rire> la porte est fermée à clé. Euh, et que malheureusement, nos talents en serrerie comme en mécanique ne se sont pas tellement améliorés depuis euh, la tempête la théorie, de euh, la théorie de la porte, hein, c'est une prochaine chronique de Dragon, ou au moins une courte de Dragon. Le pire ennemi des joueurs, c'est la porte. Fermée. Non, la porte, en général. Porte. Ah oui, fermée, évidemment, mais... La porte. Euh, fermée, est, la porte est un ennemi particulièrement désagréable. Euh... La porte ouverte sur une pièce vide, c'est tout autant un ennemi des, oui, des je joueurs. Oui, c'est pas... Bon, c'était pas sympa. Euh, donc, porte, porte fermée, donc là, bah, Worcester ne, ne voit pas tellement d'autres solutions que de faire marche arrière, puisqu'une nouvelle fois, sans, même s'il a bien conscience qu'il faut se débarrasser de cette, de cette menace et de ses et ordures satanistes, il n'est pas prêt à, à utiliser un bâton dynamite pour faire tomber les... les... Faut pas déconner non plus, ça reste un de la usée. maison. Donc, donc, il va pas tout de suite sortir le bâton de dynamite même si euh, l'idée lui traverse l'esprit, quand même, ainsi qu'à Henry Adams, d'ailleurs, il nous traverse l'esprit plusieurs fois. On se dit que non, décidément, on peut décemment pas, pas faire exploser une maison en plein milieu de Boston euh, en dehors des problèmes que ça va nous attirer. C'est pas une manière de se comporter, euh, même pour lutter contre la, la pierre des horreurs. Oui. Euh, donc, euh, en bon être civilisé, nous remontons les escaliers, retraversons la pièce et. Cette fois-ci, nous nous retrouvons dans le noir total, les petites lumières qui éclairaient la salle de cérémonie, nous sommes obligés de traverser pour nous rendre à la cave. Ces petites lumières ont disparu, donc nous sommes dans l'obscurité la plus totale. C'est à l'étage, ça. Ah oui, t'as raison, oui. t'as raison, c'était à l'étage. Donc c'était en repartant de l'étage, t'as raison, t'as raison, je l'ai oublié. Bah, aussi, mais de pas très grave. Mais effectivement, euh, ayant pris peur avec la peinture, euh, Henri Adams, oui. je veux dire, de ne pas traverser la pièce... Euh... La pièce du premier étage qui était dans le noir complet, mais de sortir par l'évêque, la porte de rédution qui était fermée de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Et, et ben moi, je l'ai euh, traversé, en faisant un peu pipi. Ah, et, mais bon, euh, beaucoup même. Ah oui. euh, et donc, en fait, l'intérieur de la salle, c'était juste qu'il y a une manifestation quand même relativement surnaturelle, puisque les torches s'allument à mon passage, sans qu'évidemment évidemment, il y ait. Euh, qui <rire> que ce soit pour les allumer ou quelque système que ce soit. En tout cas, je ne repère rien qui, qui puisse justifier qu'elles s'allument toutes seules. Euh, voilà, c'était un petit détail, mais qui a son importance parce que ça participe à l'ambiance de... totale <rire> de... dans laquelle euh, Worcester descend dans la cave. C'est ça, ça. Il est dans cet état-là. <rire> sa psyché commence à très sérieusement pendant un coup. Euh, donc là, bah, les investigateurs décident. Nous quittons. Euh, nous décidons tous de quitter euh, le lieu puisqu'on on voit plus vraiment quoi y faire. En fait, hein. dites les portes sont fermées et euh, bon, on va quand même pas les attaquer à la dynamique ni au revolver. C'est pas, pas dans notre pas temps. Puis c'est pas notre façon de faire, tout simplement. Hein. Nous sommes des êtres civilisés. On ne va pas combattre le mal par le mal. C'est une chose, mais enfin là, est... on est au-delà de combattre le mal par le mal. On ferait sans avoir de, de preuves tangibles ou de choses à démontrer à qui que ce soit. Euh, est Il serait presque pire que ce que vous étiez certain qu'il fasse. Voilà, euh, quand tu combats des monstres, tu garde à ne pas devenir un monstre toi-même. Voilà. Euh, ça Fait aussi partie de la logique de Worchester. Euh, et les autres investigateurs. De toute façon, n'ont pas eu envie particulièrement de se mouiller plus que ça. De, donc, rester, donc, même, <rire> tout tout de rester. Simplement de rester. Ils sont vraiment restés en solidarité avec Worchester, mais Worcester ouais, a bien senti que s'ils avaient pu, ça ferait un petit moment qu'ils auraient quitté le lieu. L'ont envisagé hein, de partir sans <rire> voir. Ça... Tout à fait. Euh, et alors là, donc, on essaye de sortir pour se rendre compte que la porte qui était grande ouverte lorsque nous sommes arrivés est maintenant fermée à clé, clé que nous n'avons évidemment pas. pas. Et un talent pour la serrurerie qui est toujours à voilà, 1% en termes techniques. Voilà, <rire> tout, tout, tout est toujours célèbre. <rire> euh... Donc, vous décidez de sortir par la porte de service de derrière. Tout de de à tout et, tout et nous entendons à ce moment-là, hein, bonjour, messieurs. Prononcé par un Terry Logan, assis euh, tranquillement, presque benoîtement, dans le, le grand fauteuil de, de la salle de réception, dans un des grands fauteuils de la salle de réception, euh, posé mais d'une façon extrêmement tranquille hein, là-dedans. Euh, calme, très très calme, vraiment. Euh... Très poli d'ailleurs. Hein. Voilà. Euh... Mais pile point de la situation dans laquelle vous auriez <rire> pas aimé le croiser. Voilà. voilà, donc s'en suit un très, un très rapide échange de, de quelques mots où on finit, où on lui lâche très clairement qu'on n'est pas à l'aise, il comprend tout de suite qu'on n'est pas à l'aise, et puis d'ailleurs quand il nous a dit ce bonjour monsieur, on est en train de parler de lui et de dire que c'était un fumier et qu'il faudrait probablement s'en débarrasser, quelque chose qu'il a probablement entendu, nous le savons. Euh... Et donc à partir de ce moment-là, il commence une litanie. Euh, dans un, des, une langue qu'on connaît tranche, pas, rock, euh, bah, ouais, des, des, sons, des sons sortis d'un autre âge, d'un autre temps probablement d'une autre dimension d'ailleurs euh, et il commence à prononcer à prononcer ces mots et à ce moment-là, Worcester commet l'irréparable euh, c'est-à-dire que pour lui, c'en s'en est trop, il en a, il en a trop vu euh, ce sont des satanistes avérés ce type manifestement s'apprête à lancer une, une diablerie sur, sur le groupe et Worcester euh, se saisit du Lugueur et euh, tire sur, sur Terry Logan à plusieurs, à plusieurs reprises euh, sans aucune forme de pitié en en souffrant quand même dans son fort intérieur, la première fois de sa vie qu'il qu qu manifeste une telle violence, contre la vie, euh, bien, et qu'il qu tire sur quelqu'un, alors peut-être avec ses amis du Kukux clan avait-il euh, déjà euh... participé peut-être à quelques expéditions punitives, mais probablement pas de façon aussi, aussi violente. Euh, et puis ça date, en plus, euh, voilà, il s'est amendé depuis, donc euh, c'est donc quand même un geste qui le traumatise un petit peu, d'autant que euh, le reste du groupe suit un petit peu la démarche, hein, et Henry Adams et, et, euh, euh, se dégaine donc son épée, sa lame cachée dans sa, dans sa canne, et égorge euh, et, et sans plus de, de procès, euh, Logan Terry, déjà souffrant qui leur avait fait un petit « Pourquoi ?». Voilà Avant de mourir. C'est <coughs> euh, en pris de mal. Euh, et donc, à euh, la gorge chanchée, se vide rapidement de son sang. Et décède sous leurs yeux. Et décède sous nos yeux, ce qui, pour le coup, finit de euh, traumatiser vraiment la Worcester, qui là ne supporte par contre, pas du tout cette vision-là, euh, qui, qui se retrouve dans un état euh, psychologique euh, extrêmement délicat. Euh, donc, il sortira probablement très difficilement. Euh, <rire> euh, voilà, bon, ça finit en, en espèce de boucherie énorme, en fait, hein, puisque le, le, on a ce cadavre qui a la tête, la tête euh, égorgée, qui a une blessure très profonde au bras, euh, liée à un premier coup d'épée d'ailleurs, euh, qui, euh, qui a plusieurs balles dans le buffet. Et, euh, et donc Worcester euh, ne voulant quand même pas perdre l'air de rien le bénéfice de, de, de, de, de ce membre euh, inanimé de ce témoin, de ce témoin effacé <rire> euh, tente de, de fouiller euh... Quand même le code hein, pour, euh, sur... hein, pour, pour trouver des clés. c'était pour trouver des clés pour ouvrir la porte d'entrée. C'est ça, c'était pour sortir, en fait, trouver une, une méthode pour sortir sans, sans faire plus de bruit que ça, même si maintenant, le, évidemment, le, le coup de feu avait proba a probablement résonné un petit peu partout dans le quartier. Euh, et donc, il commence à fouiller euh, Logan Terry, trouve un jeu de clés, une quinzaine de clés, je crois, hein, un, un énorme trousseau de clés, les clés sont à peu près classiques en dehors d'une très étrange, euh, à double, double hélice, euh, d'une forme très très particulière, quelque chose, encore une fois, euh, probablement une sorcellerie quelconque, se posant pas plus de questions quand même, <rire> Van Chester prend, le, prend le, le trousseau et s'apprête à chercher quand même d'éventuels papiers pour vérifier, euh, voir à qui il a affaire, puis éventuellement trouver des indices, et, euh, et à ce moment-là, le corps sans... le corps aussi en... encore avec la tête ouais, le, ouais. Le, le corps de Logan Terry saisit le, le bras de de, de Manchester gros. qui se met à hurler et à essayer ouais. de se dégager là euh... Euh, le docteur a réagi immédiatement et a commencé mmh. à, à tirer sur euh, sur Logan Terry à nouveau hein, essayant d'aider son ami mmh. euh, Henry Adams a euh, mis... D'épée et a décapité le corps euh, après, que, après que le docteur ait euh, exposé l'épaule et séparé un bras du corps également. Oui, là, ça. Vrai. Donc euh, euh, nos investigateurs se retrouvent à nouveau au milieu du salon, toujours dans un bain de sang et euh, à nouveau auprès du corps de Logan Terry décédé. C'est ça. Alors le, le corps de Logan Terry décédé, donc le. le et on va découper, Insister, euh, insister là-dessus, décédé avec euh, la tête en moins quand même. Hein. Et le bras bon, en moins. Généralement raccourci comme ça, on, voilà. on vit un petit peu moins bien. Et, euh... Et non, ce qui, va, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que bah, notre idée de prendre la tangente au plus vite, hein, il y a un meurtre... Euh... Quelles que soient les bonnes explications qu'on a à fournir, ça va de toute façon être très délicat si la police euh, veut C'est l'adjoint du commissaire de la police en plus. Hein. C'est l'adjoint du commissaire de la police, on n'a rien à faire là, tout le monde nous a dit que nous n'avions rien à faire là, y compris les, les, nos, nos frères de la loge, enfin, nos frères de la loge. Euh, donc on n'a vraiment aucune justification à un meurtre qui pourrait paraître un meurtre de sang-froid. Euh, donc on se dit que la, la seule solution euh, un peu rationnelle, c'est de s'en aller, bien que Borchester commence à être de moins en moins raisonnable. Mais tout le monde commence à essayer de fuir, alors Worcester va essayer d'ouvrir la porte avec la clé et se rendre compte que non, définitivement, la porte de l'entrée n'a pas sa clé sur le trousseau récupéré. Et, euh, et donc on prend nos jambes à notre cou pour nous barrer par la porte de derrière, pour le dire très simplement. Et à ce moment-là, nous constatons que le corps, euh, a priori sans vie de Terry Logan, en sa en fait, <rire> <tête. rire> euh, se relève, en fait. se relève euh, et commence à s'approcher. Donc là, euh, notre ne fait qu'un tour et on ne réfléchit plus vraiment, on s'en va. Le, le but est vraiment de quitter les lieux au plus vite euh, pour essayer d'en sortir vivant. Euh, parce que là, on se rend bien compte que nous avons mis les pieds sur les, sur, dans quelque chose de pas contrôlable. On a, on a basculé en quelques <rire> minutes euh, d'un scénar d'enquête euh, éventuellement un peu noir, mm -hmm. à un scénar de. <rire> c'est là où... qu'on sait qu'on joue au bon jeu, <rire> c'est bon, On vrai, a bien ouais. affaire à quelque chose qui... À un mythe lointain et extratemporel. Et donc on ressort de, du bâtiment. La Worcester se dit que c'est peut-être la dernière occasion pour tester la chose, donc on ne peut pas s'empêcher malgré tout de remonter les, les escaliers de service pour tenter d'ouvrir ouais. la, la porte, le trompe-l'œil. Avec <rire> fois que ce trompe-l'œil soit devenu physique, ou que la clé active un mécanisme ou un autre, que on ne sait jamais, cette clé très particulière et ce trompe-l'œil très particulier, les deux choses très particulières, ça me semblait coïncider. Enfin, ça semblait coïncider pour Worcester, donc il s'est posé la question de savoir si ça n'allait pas ensemble. Donc il grimpe les escaliers 4 à 4, tente, échoue complètement puisque la clé n'avait rien à voir donc avec le trompe-l'œil. Au cas, même là, moment, donc, les autres personnages, eux, se dirigent déjà sur la voiture, démarrent le moteur, et ils sont vraiment limite d'attendre Manchester. C'est ça, là ils hésitent, oui, euh, moi Je je le sais pas, mais, mais j'entends bien à les à autres partir. voix. Ils <rire> hésitent à partir sans ouais. voir Manchester, alors qu'il met un petit peu de temps à arriver. Euh, Manchester il... redescend. C'est ça. On est déçu. Mmh, très déçu. Et euh, on tombe derrière lui, euh, Donne de, Croise. Croise John Scott, donc le grand philosophe. Euh, le... John Scott. Le grand maître. Avec ses jolis cheveux. Qui lui intime l'ordre, qui brandit la main devant lui, dans un geste assez sévère, et lui intime l'ordre de s'asseoir. Alors là, on va parler un peu de technique, parce que ça va avoir un sens quand même, voilà. <rire> c'est que le personnage, donc le gardien des arcanes, me demande de jeter un dé pour tester mon pouvoir. Probablement pour résister aux assauts de John Scott. Euh, le... C'est un échec, euh, 93% pour 65% de la caractéristique, oh, tu es bon chef, ouais, <rire> je en chiffre. Je t'en rappelle, là, ah, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, je vais me rappeler de cela. Euh, jeunesse, <rire> je rappelle, là, ouais. euh, donc, évidemment, c'est un échec, hein, euh, pas critique, mais pas loin. Euh, donc, votre euh, génération et... hésite. Et de et essaye de lutter, il prend, prend sur lui vraiment, il, il fait appel à toutes ses ressources, hein. il fait appel à Dieu, à, à, à tous ses saints, à, à la lumière, à tout, toutes les croyances qu'il pouvait avoir jusque là pour essayer de lutter. Et donc en termes techniques, moi, le, le joueur demande une relance au, au gardien des arcanes. Particularité de la D7 voilà. qui dit qu'on peut redoubler, te, on peut demander à relancer les dés Sachant que s'il y a échec, ça sera considéré de toute façon comme le pire des échecs critiques dans tous les cas. La, la sentence euh, est celle-là. Euh, voilà, hein, les, les conséquences d'un échec au jet redoublé sont forcément plus graves que le premier échec. Sont normalement catastrophiques. Voilà. Euh, donc je relance les dés, 65%, j'avais quand même bon espoir que la réussite se repasse. Passe. <rire> euh, je fais 98. C'était <rire> « <rire> Ne t'aime pas ». C'était des déclous en fait.